Bonjour, je m'appelle Lise et aujourd'hui, je vais donner mon témoignage comment je suis venue à Christ. Je me considérais comme chrétienne, on va dire comme beaucoup de gens parce que j'étais née dans une famille euh, chrétienne, catholique. En grandissant, grandissant, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste une étiquette, donc j'ai un peu enfin, euh, j'ai un peu laissé tomber parce que quand j'étais plus petite et que c'était une étiquette, j'allais quand même à l'église le dimanche. Mais là à partir du moment j'ai vraiment réalisé C'était vraiment juste une étiquette Je me suis dit bon bah je, Voilà je vis ma vie et tout et tout Et euh, un jour Mon grand frère a commencé à fréquenter une église euh, Une église protestante à, Pas loin de chez moi Et euh, Comme j'avais vu qu'il avait vraiment changé Qu'il était vraiment transformé En fait c'est le mot Bah je me suis dit, on s'est dit avec ma soeur et mon autre frère bah, si on allait dans son église voir comment ça se passe Qu'est-ce qu'il y a pour que les gens changent Et tout et tout donc on est allé, et c'est vrai que la première fois que je suis allée, ça m'a vraiment euh, touchée. J'étais contente d'avoir euh, découvert un, un autre univers, on va dire, entre guillemets, mais je ne me sentais pas vraiment, vraiment à l'aise. Du coup, j'ai finalement arrêté d'y aller. Et donc, euh, j'ai recommencé à vivre ma vie, et tout, etc. de jeune fille. Oui, j'étais adolescente, je devais avoir euh, 16-17 ans. Et euh, un jour, bah, je regardais les, les Total Spies, j'ai senti en fait dans mon esprit... Vraiment tout d'un coup, hein, une voix qui me demandait euh, où est-ce que tu vas aller quand tu vas mourir Et du coup, bah, je me suis dit bah, c'est pourquoi je me pose cette question il enfin, faut que je me concentre dans les total spies je n'ai pas besoin de me poser cette question mais en fait cette question, elle est, elle est restée elle revenait, elle revenait. Et du coup je me suis vraiment posé la question mais c'est vrai en fait, quand je vais mourir je vais aller où Qui me dit que je vais forcément aller au paradis enfin, Qui me dit qu'il y a un paradis Et tout, etc. Et du coup, bah, c'est à partir de là que je me suis dit bah franchement, j'ai envie de me reconnecter avec euh, le Seigneur, avec Dieu, en fait. Et ce jour-là, je me suis dit, bah franchement, je vais ouvrir ma Bible et puis je vais la lire, et puis euh, je vais connaître les personnages, et puis je vais, je sais pas, je vais apprendre à... Je vais développer, en fait, ma relation à, avec le Seigneur et tout. Et du coup, c'est à partir de là que je suis... J'ai accepté, en fait, Jésus, donc le nom de Jésus, pas juste Dieu, mais Jésus, en fait, dans ma vie. Parce que c'est en lisant la Bible que j'ai découvert que c'était le nom de, de Jésus qui sauvait. Que j'ai découvert euh, son évangile, tous ses, euh, tous ses commandements, l'amour. C'est vraiment avec euh, Jésus que j'ai découvert euh, bah, la Bible. En fait. ouais. Donc voilà. Et donc du coup j'ai accepté, j'ai confessé de ma bouche. Parce que c'est ce que la Bible dit, j'ai confessé de ma bouche que Jésus est, euh, est mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est là que j'ai commencé bah, à vivre ma vie de manière euh, chrétienne, ça veut dire que au début en fait c'était un peu euh, pas compliqué mais voilà c'était nouveau pour moi c'est à dire que euh, c'est pas qu'il fallait que je me mette des règles mais c'est ce que je croyais en fait je croyais qu'en tant que chrétienne voilà je pouvais pas faire ça je pouvais pas faire ci et puis je pouvais pas regarder ça et puis je pouvais pas écouter ci mais au fur et à mesure du temps j'ai découvert que en fait quand on devient chrétien on devient libre en fait c'est pas euh, on devient libre dans le sens où Jésus nous a affranchi et c'est ce que la bible dit tout nous est permis enfin tout m'est permis mais tout n'est pas utile et en fait il faut juste se laisser guider par l'esprit de dieu en fait par le saint esprit qu'on reçoit quand on accepte Jésus dans sa vie vraiment pour moi un, un bonheur de pouvoir grandir tous les jours avec Jésus euh, avec sa parole avec euh, d'autres chrétiens et euh, c'est euh, vraiment, c'était la meilleure chose pour moi parce que ça m'a ça permis vraiment de devenir une meilleure personne et de, dé de découvrir qui je suis vraiment. Et de, de voir le monde et la vie vraiment avec une toute autre pers perspective, avec euh, de l'amour, avec de la foi, de l'espoir. Et euh, est-ce que je donne un petit mot d'encouragement Bah, moi, je, je, voudrais dire, je voudrais vous dire que euh, si vous hésitez... Euh, si vous êtes en train de chercher, si vous êtes à accepter Jésus dans votre vie, ben je vous dis faites-le, parce que franchement ça sera la meilleure décision de votre vie. Euh, c'est euh, vraiment le nom qui libère en fait, c'est le nom qui donne la vie. Ça, ça fait peur dans le sens où c'est nouveau, c'est l'inconnu en fait. On se dit mais si je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce qui va se passer et tout Mais il va se passer que du bon. Vraiment ça va être euh, que du développement, du développement, du développement. Et vraiment vers que le meilleur. Donc, je vous encourage à donner votre vie à Jésus. Voilà